Ouais, ok. Ok, okay. Alors, midi, midi, midi, désolé, avec Mehdi. Mehdi. Mehdi, c'est suis qui Avec le bof. Je vois qui avec le bof. Anibis, tu la team BG au bof. Tu la team BG le bof. Euh, mortel, frère. Désolé, frère. Désolé, frère, mortel. C'est chez toi À côté de taser dans la bouche À côté de dans la bouche Moi Ça dépend. Ouais, oh, je suis Navalo, ça fait quoi Ouais, oh, je suis pas ça fait quoi Ouais, oh, je suis pas ça fait quoi après faire montage, vidéo wesh. Alors, le relis c'est le mari ou bof le relis c'est euh. ouais, le mari ou bof le relis c'est le mari ou bof qui qui sur qui a ok ok wesh value ça fait quoi le bof abonnez vous bof le bof le bof le bof sur qui et twitch voilà on va wesh le bof c'est un crack le bof c'est un crack le, le, le le bof a un lave dans et moi aussi, mais je moi, demande je suis un ça fait quoi C'était, c'est midi, une taranée, médicament, bala